Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47. On est sur le sommet des 3V. On va, Mathieu aime les hot dogs. Ça fait qu'on va aller essayer la toute nouvelle Valkyrie. Euh, elle a été retravaillée par euh, Jamie Gaboury et son équipe dans les dernières semaines. Euh, prenez en, en considération que la piste n'est pas terminée. On va vous montrer quelques modules, quelques petits trucs qui ont été changés, mais la piste n'est pas finale. Ça fait que si vous allez la rouler, puis voyez euh, qu ce que vous aimez dans, dans cette piste-là, vous pouvez le dire à Empire 47, dire quest ce que vous pourriez améliorer, qu ce que vous pouvez changer dans la piste. Ils vont prendre ça en considération si c'est constructif. Alors sur ce, on s'en va essayer la Valkyrie. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez donner un petit « thumbs up » et vous abonner. On s'en va essayer ça. Bon. La Valkyrie, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Je vais de faire une run avec Mathieu pour qu'on puisse la... On l'a checké un peu, fait que top to bottom, ça ressemble à ça ici. On a un premier bon drop qui donne beaucoup de vitesse, et une option de drop à gauche. La roche que vous connaissez, qui nous amène dans ce virage-là, petit drop, un autre drop, une option à gauche, une option de dropper ici à droite, super le fun. Hop, on saute ça, on bottom le bike. Wow, les trois drops d'une shot, c'est la première fois que je le fais. Fait que super positif pour ça. On a beaucoup de vitesse pour les trois drops naturels. Donc ici, oh mauvaise ligne. J'sais. On est dans la waouh dans la portion déjà existante de la Valkyrie. À date, elle a été nettoyée, mais rien n'a été modifié euh, avec des North Shore. je la fais vite les sections de slab de roche ça elle est déjà finie oh my god ça ici ouh j'ai pas tomé la lyric quelques fois fait que très très rapidement c'était la nouvelle Valkyrie avec la moitié du début qui a été refait plusieurs options de drop donc plusieurs possibilités de la faire différemment si vous aimez les vidéos d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Et si vous roulez la nouvelle Valkyrie, à tout le moins le début, allez dire un petit bonjour à Empire 47 sur leur page Facebook. Allez leur dire qu'est-ce que vous aimez. Allez leur dire qu'est-ce que vous croyez qui pourrait être amélioré. Si c'est des commentaires constructifs, évidemment. Et ils vont apprécier, ils vont considérer vos suggestions. Alors sur ce, on retourne en bas. Puis on s'en va aller avec la blonde. Yes! Salut, guys! À la prochaine!